Et ben, bonsoir à tout le bon, monde bonsoir bienvenue dans ce live Ce live un petit peu exceptionnel parce qu'aujourd'hui bah, c'est un, un jour particulier hein. c'est l'ouverture euh, bah, des inscriptions euh, sur la plateforme cyclade c'est bah, presque le grand jour hein. voilà, c'est grand jour donc on va en parler <rire> ensemble on, a, on va passer un petit moment ensemble justement pour, pour faire le point là dessus voilà. donc on souhaite la, la bienvenue à tous les à toutes les personnes qui veulent passer le concours cette année et, et aussi à nos, à nos stagiaires notre, notre premier Mandela, qui est... Tout à fait, on a reconnu quelques-uns, hein. on, oui, on vous voit, notre premier Mandela, voilà. et on vous voit aussi ceux qui sont pas encore inscrits. Bienvenue parmi nous, on va passer un petit peu de temps ensemble, répondre à toutes vos questions, vous montrer comment vous inscrire à ce concours, et euh, bah, répondre à toutes les interrogations qui ont été euh, posées. Alors je sais qu'elles sont nombreuses, je sais que vous avez tous des questions, donc euh, voilà, on va répondre tranquillement à tout ça. On va revenir sur les questions donc au fur et au à, mesure à mesure de la présentation, et aussi également ben, à la fin, bien sûr, si vous avez des questions qui restent en suspens, ben, on sera là pour pour vous aider et pour y répondre. Voilà, exactement. Alors, Merci. Si pour, euh, pour tout le monde, bien sûr, si vous devez vous absenter euh, pendant le live, le replay sera disponible dès la fin du live normalement sur Facebook. Et pour nos stagiaires qui sont inscrits chez nous dans votre espace extranet, vous aurez d'ici demain le replay en page d'accueil. Comme ça, vous avez tout de votre côté, vous pouvez le regarder comme vous voulez, à souhait. Très bien. Ok. Bon, bon, euh, bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas lancé un petit jeu concours. Ah, bah, un donc du coup, euh, voilà, pour nos stagiaires qui sont euh, de chez nous, de la Promo Mandela ou pas encore, on vous annonce qu'à la fin du live, on va faire un petit tirage au sort parmi ceux qui seront encore là, et on va vous faire gagner un petit quelque chose. Donc on y reviendra à la fin du live, on vous donnera un petit peu de détails, mais restez jusqu'au bout, c'est l'occasion de gagner un petit quelque chose offert par FortProf. prof Très bien, ben, écoutez, c'est peut-être le moment de rentrer dans le, dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, dans, oui, tout à fait. Dans l'inscription. Alors, euh, oui. comment se passe l'inscription au CRPE Très concrètement, vous allez devoir vous rendre sur la plateforme gouvernementale qui va vous permettre de le faire. Cette plateforme s'appelle Cyclade. Vous allez apprendre à connaître ce nom et euh, ça, va être, ça va vous être utile pour l'inscription, pour les résultats au concours, pour, euh, pour ajouter vos pièces justificatives, etc., etc. Donc vous allez revenir assez souvent sur la plateforme Ciclade. Alors, Pour ne pas se tromper, hein, c'est Cyclade au pluriel, c'est point Y-C-L-A-D-E-S, voilà. Si, de toute façon, si vous tapez inscription CRPE Cyclade sur Google, je pense que ça sera dans les premiers liens. <rire> donc voilà. Euh, alors, on va vous faire un petit, euh, un petit topo du coup sur euh, comment vous inscrire, comment faire votre compte. On va vraiment prendre pas à pas pour que vous ayez toutes les informations et euh, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous inscrire du début à la fin. Euh, donc, on a déjà créé un compte, nous, sur Cyclade pour s'entraîner, euh, pour préparer cet après-midi, justement pour préparer ce live. Donc je On vais va tout vous simplement montrer. vous montrer une petite, un petit extrait vidéo de la création de compte sur Cyclade. Donc quand vous vous connectez euh, sur le site de Cyclade, en voyez en haut ciclade.education.gouv.fr, vous avez cette page, j'ai un compte, je me connecte, je n'ai pas de compte, je le crée, ouverture des services. Donc bien sûr, hop, je lance la vidéo. Pour créer votre compte, il va falloir créer, cliquer au milieu sur je n'ai pas de compte, je le crée. Ensuite, vous allez pouvoir très simplement euh, rentrer vos informations, donc, vous rentrez votre nom, vous rentrez votre date de naissance, etc. Vous voyez, donc le nom voilà. de la date de naissance qui est qui accaparé. Euh, vous donnez effectivement le, le département de naissance. Voilà, alors je vois la question de Romy pour le Numen. On va en parler tout à l'heure, ne hein, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le résoudre facilement. Donc voilà, vous rentrez votre adresse mail, vous rentrez toutes les informations nécessaires. Et un mot de passe. Et un mot de passe que vous choisissez, un mot de passe sécurisé, bien sûr, hein, on ne le répétera jamais assez. <rire> euh, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur « Créer le compte ». Et là, vous allez attendre 5 minutes puisque Cyclad va vous envoyer un email sur votre adresse. Euh, vous ouvrirez ce mail-là et euh, ça vous dira « Cliquez ici pour activer votre compte ». Donc, vous pourrez tout simplement cliquer pour activer votre compte Cyclad et bon, pouvoir création de, de y hein, sur... de création de compte très classique. Sur... Voilà, sur je clique « Confirmation de réception du mail ». J'ai bien reçu le mail de Cyclade. Donc, euh, vous cliquez au milieu sur J'ai bien reçu le mail une fois que vous avez activé votre compte. À partir de là, euh, ça va être très simple puisque vous allez pouvoir vous connecter directement sur Cyclade. Alors, je Donc, vais passer à la page de Cyclade. Normalement, vous la voyez. C'est bien celle-là, oui, je vois ma souris qui tourne. Donc, on est sur la bonne page. Hop. Alors, comment ça va se passer maintenant sur Cyclade Donc, tout simplement... Vous avez cet espace-là avec votre, votre compte en haut à droite, avec les paramètres de votre compte, si vous voulez changer l'adresse mail, l'adresse, le mot de passe, etc. Vous avez un petit menu, on en parlera tout à l'heure. Et ici, vous avez tout simplement ce gros plus, ajouter une nouvelle candidature. Donc, on va aller cliquer dessus et on va pouvoir commencer à s'inscrire au CRPE. Donc, est-ce qu'on veut s'inscrire à une certification, un concours ou un examen Vous savez que le CRPE, c'est un concours, donc on va cliquer tout simplement sur concours. Le CRPE, c'est le concours d'un recrutement de l'éducation nationale. Donc on va aller cliquer ici sur recrutement de l'éducation nationale, tout simplement. Alors si je vais un petit peu vite, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay, hein, vous pourrez regarder euh, où je clique petit à petit au fur et à mesure, le faire tranquillement chez vous. J'en profite pour faire un... avant, avant de, de perdre l'info, avant de ne y penser, j'en profite pour faire un petit aparté. C'est les premiers jours d'inscription sur Ciclade. Donc ça va peut-être bugger, peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir s'inscrire en même temps et que le site sera un petit peu surchargé. Donc, si vous essayez de vous inscrire, euh, si vous essayez de vous inscrire et que le site ne marche pas, revenez d'ici quelques jours. Vous avez un mois pour vous inscrire, vous aurez largement le temps. C'est pas grave. L'ouverture voilà. de, de Cyclade euh, est prévue jusqu'au 18 novembre, donc ça vous laisse largement le temps de pour un moment de, pour vous inscrire. Voilà, exactement. Donc, je reviens à mon inscription au concours. Euh, le CRPE, c'est un concours de recrutement pour l'enseignement. Donc, je vais cliquer sur recrutement enseignant. Hop, la page va se charger. À moins que Cyclade commence à bugger, comme je viens de le dire. <rire> on va attendre 30 secondes que ça, remarque, que ça marche. J'ai l'impression que Cyclade a déjà commencé à bugger. Bon, ce pas bien. grave, on a une solution, ne hein, vous inquiétez pas. C'est le problème des, des premiers jours, effectivement, de connexion. Oui, voilà, nous... hein, vous le voyez directement. Alors, je vais juste refaire relancer l'inscription pour être sûr. Donc, concours, éducation nationale, recrutement enseignant. Voilà, ça marche. Donc, le CRPE, c'est pour le premier degré, hein, professeur des écoles. Donc, je vais cliquer sur recrutement premier degré. La session 2023, vous passez bien le CRPE 2023. Et c'est là qu'on va commencer à discuter un petit peu, puisque vous pouvez choisir votre académie d'inscription. Alors, l'idée, c'est que pour le CRPE, Yves Tumara, si je me trompe, vous pouvez faire plusieurs inscriptions. Absolument, on peut faire euh... plusieurs inscriptions, donc sur plusieurs concours, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais aussi sur plusieurs académies. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une académie limitrophe avec, euh, sur votre département ou euh, si vous hésitez encore entre deux académies ou si vous attendez une mutation par exemple pour une autre académie, peu importe, vous pouvez très bien euh, multiplier, les académies, euh, les, multiplier les inscriptions sur les académies. Ça ne se pose pas de problème. Voilà, si, euh, si comme l'équipe de Fort prof euh, votre, votre siège est aux angles près d'Avignon, ouais. vous pouvez prendre l'Académie de Montpellier pour être plutôt à l'ouest, ou l'Académie d'Ex-Marseille pour être plutôt à l'est. On vous rappelle que l'inscription est gratuite hein, pour le concours. Voilà, vous pouvez euh, cumuler autant d'inscriptions que vous voulez, il faut juste refaire ce processus euh, quelques fois. Euh, donc je parlais de l'Académie de Montpellier, donc là pour l'exemple je vais essayer de m'inscrire à l'Académie de Montpellier, donc je clique sur Académie de Montpellier, et là je vois tous les recrutements qui sont proposés ici dans l'Académie de Montpellier. Donc ça, ça va être très utile puisque ça va vous permettre de voir quels concours sont ouverts dans l'académie et vous allez pouvoir vous inscrire au concours auquel vous êtes éligible. Euh, on va peut-être le dire maintenant pour l'éligibilité. Nous, on vous, conseille, on vous conseille de vous inscrire à quel concours Alors, ça va dépendre évidemment de, de votre parcours hein, et, et ça, pour cela, il faut connaître votre, euh, vos, les conditions d'éligibilité. Alors, les conditions d'éligibilité, euh, vous avez plusieurs concours. Vous avez le concours externe, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà. Euh, le concours externe concerne les stagiaires qui ont un master 2, euh, ou qui sont parents de trois enfants, ou sportifs de haut niveau. Voilà, C'est une de ces trois conditions qui doit être remplie pour être euh, éligible au concours externe. Euh, vous avez aussi les concours externes spéciales, ça, je ne rentre pas dans tout le détail, mais ça concerne les, euh, les... les langues régionales. Il y a une épreuve de langue régionale, tout simplement, voilà. au concours externe voilà. spécial. Voilà. Il y a deux épreuves de langue régionale qui sont complémentaires, qui sont comprises dans ce concours Par exemple, ici, si vous regardez sur mon écran pour Montpellier, j'ai le CRPE, CRPE pardon, externe langue régionale catalan ou langue régionale occitan languedoc. Voilà. Euh, vous avez aussi donc, le concours pour la troisième voie. Donc, la troisième voie concerne les, euh, les stagiaires qui ont eu cinq ans d'expérience dans le privé. Donc, fait. cinq ans, c'est pas forcément dans la même entreprise. Ça peut être cinq ans morcelés dans plusieurs entreprises différentes. Ça peut être à mi-temps aussi. Tant que votre contrat fait cinq ans, même si c'était à mi-temps, ça marche aussi. Ça peut être à mi-temps. Et donc là, on voit aussi que sur le concours de Montpellier, le concours de troisième, euh, troisième voie est ouvert. Ouais, est ouvert. Vous avez aussi, bien sûr, l'équivalent, euh, le CRPE privé, externe, ouais. hein, bien sûr. Vous avez enfin, euh, enfin ensuite, pardon, le deuxième concours interne. Ça, ça concerne les personnes issues du public qui ont euh, trois ans d'ancienneté dans le public minimum et euh, qui, sont, euh, qui ont une licence. Voilà. Et vous avez aussi le premier concours interne qui là concerne les instituteurs euh, qui sont titulaires déjà depuis plus depuis de 3 ans. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on a régimé un petit peu toutes les, toutes les possibilités, toutes les conditions d'éligibilité pour le concours. Et ça va permettre de répondre à la question de Rose, je pense. Je suis détentrice d'un master MEF, mais j'ai aussi plus de 5 ans d'ancienneté. Où est-ce que je m'inscris Quelle est l'option la plus intéressante Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix le plus stratégique va devoir se faire en fonction du nombre de postes qui sont offerts dans votre académie. Sauf que ce nombre de postes, on ne le connaîtra qu'une semaine avant euh, les épreuves du CRPE. Donc, parfois plus tôt, mais parfois bon. même plus tôt, mais bon, on ne sait jamais. C'est souvent assez tardivement. Voilà, donc on le saura en tout cas après que les inscriptions aient fermé. Donc ce qu'on va vous conseiller, c'est de vous inscrire à tous les concours auxquels vous êtes éligible. Et on fera le choix après. Euh, tous les concours ont les mêmes épreuves. Donc si vous inscrivez à l'externe, aux troisième voies, par exemple, euh, dans deux académies différentes, mettons, pour poursuivre mon exemple de tout à l'heure. Vous êtes inscrit à tout, et quelques, quelques jours avant les épreuves écrites, bah vous vous dites, celui-là, il y a plus de postes, je me sens plus en confiance, je vais aller à celui-là, et vous allez à votre concours. Ça vous, fera, ça vous fera perdre le bénéfice des autres, mais ça vous fera choisir le concours auquel, euh, auquel vous avez participé. Oui, parce que les concours sont à la même date, donc forcément, vous ne pourrez pas en passer qu'un seul. Hein. Et, euh, et donc, ce concours-là, vous faudra prendre la convocation correspondant à ce concours. Voilà, exactement. Alors, je vais poursuivre euh, peut-être un peu l'exemple, du coup donc, on est sur bien sur un concours de l'éducation nationale, recrutement enseignant du premier degré 2023, Académie de Montpellier. J'ai tous les concours qui sont ouverts, j'ai plus qu'à cliquer sur Démarrer mon inscription. Donc là, le champ de démarrage d'inscription va s'ouvrir euh, et je vois qu'on me rappelle déjà les recrutements qui sont proposés. Donc, c'est un peu public externe, privé externe, troisième voie, etc., etc. Donc, euh, j'ai tous les concours auxquels je peux m'inscrire et les dates d'inscription. Par exemple, voilà, CRPE, euh, CRPE privé externe spécial, il sera ouvert jusqu'au 18 novembre à midi. Ils sont d'ailleurs tous ouverts jusqu'au 18 novembre. Hein. Voilà. Il vous suffit donc de cocher la case ici pour attester que vous avez bien pris connaissance de la fin d'ouverture des serveurs. Et donc, vous savez bien qu'à partir du 18 novembre, on ne peut plus modifier aucune inscription et on ne peut plus en rajouter. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur suivant et je vais passer sur les modalités d'inscription. Si siclad veut bien marcher. Alors on sait qu'il y a toujours des petits soucis techniques hein, les jours d'inscription au concours. Donc, on va peut-être peut répondre à quelques questions en attendant que, que Cyclade réponde. On peut s'inscrire à deux concours dans la même académie, tout à fait. Oui, oui. Si vous êtes éligible à plusieurs concours, vous vous inscrivez à plusieurs concours, il n'y a aucun problème. Mais vous n'en pensez qu'un seul. Voilà. Et le meublage a réussi puisque Cyclade remarche. Ah, cool. <rire> donc, on est bon. Alors, modalité d'inscription. Donc, on nous précise bien que l'inscription s'effectue en une seule opération. Euh, donc, on va tout faire en même temps. Notre, notre inscription. Si on s'inscrit à un autre concours derrière, on fera une deuxième inscription, bien sûr. Euh, donc, avant de procéder à l'inscription, vérifiez qu'on est bien éligible. Ça, je pense que si vous réfléchissez au CRPE depuis un moment, vous le savez. Euh, et on vous dit que votre inscription va être enregistrée avec un numéro d'inscription que vous pourrez retrouver, que vous pourrez télécharger, etc. Donc voilà, pour l'instant, il suffit juste de bien lire tout ça et de cocher la case pour pouvoir passer au suivant. Maintenant, on passe à un des, une des pages les plus importantes, l'identification. Et on commence par ce fameux NUMEN euh, qui, euh, qui pose des problèmes à quelques personnes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le NUMEN, c'est votre numéro d'identifiant de l'éducation nationale. Si vous avez déjà travaillé sur nation... dans l'éducation nationale, vous avez un NUMEN. Si vous ne le connaissez pas, demandez à votre gestionnaire, secrétaire, de direction, etc. Ils pourront vous le donner, ça c'est dans, les... dans les dossiers. Si vous n'avez jamais travaillé dans l'éducation nationale, vous n'avez pas de numen, et c'est pas grave. Le champ n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de numen, vous ne le oui, remplissez pas, pas simplement. tout simplement. Regardez, il n'y a pas de petite étoile, comme dans Civilité ou comme dans non famille. Hein. Vous ne remplissez pas le champ de numen, c'est pas grave du tout, ça ne dérange pas, pas. Donc Pour répondre à la question de tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a posé, mais euh, voilà, le numen n'est pas obligatoire si vous n'en avez pas. Euh, donc ensuite, ouais, bah, je vais renseigner mon adresse... Non. Hop. Alors je reviens juste un mot pour les, les noms de famille. Il y nom de famille et le nom oui. Donc pour les personnes qui sont mariées, donc effectivement, euh, pensez à le, à le signaler à, ce, à cet endroit-là. Euh, et pour les, les stagiaires de, de Fort-Prof, si vous, vous inscrivez sur le, sur le concours avec un autre nom que celui de l'inscription Fort-Prof, je vous invite à nous, nous, nous tenir informés. Comme ça, ça me permettra aussi d'avoir connaissance de vos résultats quand vous, quand vous aurez passé le concours important. Voilà, exactement. Euh, il faut savoir qu'on a des, des algorithmes qui vont aller chercher dans les résultats Cyclades pour vous repérer et pour vous féliciter, féliciter pardon, quand vous aurez votre concours, sauf que si vous êtes inscrit sur votre nom de jeune fille chez FortProf et inscrit sur votre nom marital sur Cyclade ou inversement, et on ne oui. va pas pouvoir vous retrouver. Donc si vous êtes inscrit euh, sur Cyclade sur un autre nom que votre inscription Fort prof, ça serait bien de nous faire passer l'information, comme ça on vous perdra okay. pas et on ne vous enverra pas les mauvais mails. <rire> vous enverrez un petit mail. Voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à vos responsables de formation, du coup, comme ça on pourra noter l'information. Alors tu as rempli l'adresse Oui, donc là pour l'instant, bah, j'ai rempli mon adresse, j'ai rempli ma situation familiale, mon numéro de téléphone, ma nationalité. Hop, ça je ne l'ai pas fait. Voilà. Le reste, les cases sont grisées, donc j'ai pas besoin de ouais. les remplir. Hein. Donc, tout ce qui est des étoiles, en fait, c'est... Euh... Voilà, tout ce qui a des étoiles, c'est les champs obligatoires. Donc, il faut au moins un numéro de téléphone, les informations de nationalité, le nom, une adresse et la situation familiale. Une fois que j'ai fait ça, c'est terminé. Je peux cliquer sur « Suivant » et attendre que Ciclade remarche. <rire> Donc, les titans de chargement, on va pouvoir répondre aux questions. Alors, est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées un peu plus tôt, qu'on aurait manqué euh, si vous êtes inscrit sur plusieurs concours ou plusieurs académies, faut-il effectuer une modification sur le Cyclade Non, il faut vous inscrire plusieurs fois. Donc vous faites plusieurs fois ce processus d'inscription, une fois par académie, une fois par concours. Et vous verrez que sur la, la page d'accueil, vous aurez donc plusieurs inscriptions correspondant à, à, à toutes les inscriptions que vous avez réalisées. Voilà, exactement. Hop, alors, maintenant ça marche. Je vais pouvoir passer au suivant. Décidément, bon, Cyclade est un petit peu capricieux ce soir. Euh, que se passer si on se paxe après l'inscription, mais avant le concours. J'imagine que vous pouvez euh, passer un petit coup de fil à votre rectorat pour euh, voir si ça a une incidence. Normalement, ça n'en a pas. Non, non. Voilà. Hop. Alors, on va attendre que Cyclade fonctionne. Est-ce qu'on a tout dit euh, Yves, sur l'identification sur, sur, sur oui, euh, la première page Alors, pas pour l'instant, on, on a tout dit. Ça marche. Pas Page en. suivant, on y est. Ouais, Christelle, vous pouvez indiquer les deux noms sur Cyclade. Il n'y a pas de souci. Ou euh, vous pouvez indiquer un seul nom. Euh, voilà, c'est pas bien, bien grave. Alors, euh, page 4, information personnelle. Vous voyez, on peut cocher si on est atteint d'un handicap ou pas. Donc, on a, on a plusieurs questions de, justement, de personnes qui sont dans cette situation de handicap qui nous ont demandé si le rectorat prenait bien en compte tout ça pour l'aménagement des épreuves, etc. C'est ici que vous pouvez le renseigner. Si vous êtes atteint d'un handicap, voilà, vous pouvez cocher oui et vous avez un petit menu déroulant où vous pouvez euh, sélectionner le... Remplir voilà. le, le type de handicap. Voilà, notez le type de handicap. Vous pouvez demander un aménagement des épreuves. Euh, si vous êtes non-voyant, est-ce que vous souhaitez composer à partir de sujet en braille, Voilà. vous pouvez demander. Euh, et bien sûr, si vous n'êtes pas atteint de handicap, vous mettez mm -hmm. dans, vous passez à la suite. Donc, pour, euh, pour ceux qui ont des tiers-temps, RQTH, etc., c'est ici qu'il va falloir, euh, qu va falloir euh, cliquer. Après, si vous avez un handicap qui, qui n'est pas mentionné, hein, je vous invite à, à contacter directement le rectorat qui vous, qui vous guidera là-dessus. Voilà, exactement. Hop. alors on passe à la suite, on a fini pour cette page-là. Euh, quel justificatif doit-on donner si on est parent de trois enfants et qu'on détient un M1 Eh ben vous êtes. Euh, c'est le livret de famille. Vous avez trois enfants et puis je on est bien. bon. De déménager Mon académie ne change pas, est-ce que je pourrais changer d'adresse en cours d'année Oui, ça vous changez, vous modifiez votre compte sur Cyclade et ça sera répercuté. Ça ne vous inquiétez pas. Enfin, ils, ils savent quand même au rectorat que c'est assez, assez carré, assez gardé, mais ils savent quand même qu'il y a des déménagements, des situations particulières, donc vous pourrez euh, modifier ces choses-là. Ou au pire, vous leur passez un petit coup de fil. Alors, euh, page numéro 5, recrutement présenté, secteur d'enseignement. Là, il va falloir qu'on choisisse entre le concours public et le concours privé. Voilà. Donc je vais partir du principe pour l'instant que je m'inscris au CRPE public. Oui, Yves de tout à l'heure qui nous posait la question, mais effectivement, c'est là. Voilà. Ça se à ce niveau-là, que vous posez la que vous mettez votre choix entre le public et le privé ah bah Justement, pour répondre à Virginie qui vient de poser la question, on peut s'inscrire à la fois dans le public et dans le privé, euh, par contre, il faut faire deux inscriptions. Vous faites une inscription dans le public et une inscription dans le privé. Et vous choisissez ultérieurement, en fait, votre choix, Ça sera le concours auquel vous irez, la salle dans laquelle vous serez. L'autre salle, vous ne serez pas dedans, donc vous ne serez pas dans ce concours-là au moment des écrits. Donc, j'ai choisi euh, mon secteur d'enseignement dans le public. Maintenant, je choisis ma voie d'accès, donc CRPV externe, externe spécial, second concours interne, premier concours interne, troisième concours. Comme on disait tout à l'heure. En, hein, voilà, en fonction de votre parcours, de en fonction de votre éligibilité, de vos conditions. Euh, la différence entre le public et le privé au niveau du concours, il n'y en a pas. Euh, par contre, si vous avez le concours public, vous allez être affecté à des établissements publics. Et euh, si, vous êtes, euh, si vous avez le concours privé, vous allez, euh, vous allez être dépendant du diocèse et affecté dans des établissements ouais. privés, hein, tout simplement. Voilà. Par contre, si c'est pour le, le privé, effectivement, il faudra demander un préaccord collégial, c'est un lieu qui aura lieu donc, avant, le, avant de passer le concours. Et là, il faudra le demander directement au diocèse. Exactement. Hop, donc, je vais choisir le CRPU externe, ici. Et je peux ensuite choisir mon concours, parce qu'il y a un concours spécial pour l'Académie Montpellier, hein, CRPU public externe endorant des Pyrénées-Orientales. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va le passer, donc moi, je vais prendre le CRPU public externe, tout simplement. Une fois que j'ai validé ça, je continue, et j'arrive sur la page de ma situation actuelle. Ici, je peux sélectionner ma profession. Attention. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un gros menu déroulant. Alors, je ne sais pas si vous voyez le menu déroulant euh, sur la présentation, mais bon, il y a un gros menu déroulant avec euh, les différents corps de métier. Euh, voilà, moi, je suis, euh, je suis employé chez Fort-Prof, donc je vais sélectionner salarié, secteur tertiaire. Et je suis tranquille. Si vous êtes dans le public, euh, surveillant, contractuel, etc., vous avez des, vous avez des, des choix pour je vous que vous pouvez faire bien. Voilà, C'est assez détaillé, même si vous êtes agrégé, si vous êtes dans la fonction publique d'autres ministères que l'éducation nationale, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Hop, euh, pour répondre à Horreur, oui, le bac plus 5, c'est un équivalent au master 2. Euh, par contre, il faudrait peut-être voir avec le rectorat pour savoir si euh, s'il pour... y a une équivalence aussi. Il faut absolument le diplôme. diplôme. Pour voir s'il si est reconnu. Ouais, voilà, pour voir enfin, s'il est reconnu. Euh, donc voilà, là, j'ai complété, euh, complété ma situation actuelle, mon emploi, je peux passer à la suite. Et là, on va arriver sur quelque chose de très important, les voeux d'affectation. Voilà, essentiel. Voilà, alors les voeux d'affectation, qu'est-ce que c'est euh, Quand vous passez le CRPE, contrairement au CAPES, vous êtes affecté dans l'académie où vous passez le concours. Donc déjà, ça, c'est bon. Par contre, vous n'êtes pas sûr d'avoir le département de votre choix. Ça va dépendre de plusieurs choses. Euh, votre choix, votre affectation au niveau départemental, ça va dépendre déjà de votre classement au concours. Donc, si vous êtes dans les premiers au concours, bah, vous aurez plus de chances d'avoir vos voeux. Et bien sûr, ça va dépendre de vos voeux. Donc, c'est ici que je peux choisir quel, dans quel département je préférerais euh, être affecté. Donc, voilà, par exemple, euh, bah, je peux dire que je préférerais en premier être dans le Gard. Ensuite, je préférerais être dans l'Hérault. Ensuite, si le Gard est l'Hérault, il n'y a pas de place, euh, bon, bah, d'accord, dans l'Aude. Ensuite, dans, les dans la Lozère et ensuite dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. J'ai fait mes cinq choix, ça dépend, vous pouvez prendre, faire le choix que vous voulez. Hein. Euh, par contre, ça, ça va être très important, parce que c'est ça qui va être pris en compte par le rectorat pour vous affecter à l'issue de, des résultats du CRPE. Donc, il faut euh, bien réfléchir à votre choix et bien y faire attention. Il faut euh, savoir que nos stagiaires ont des bons résultats. Oui, je vais peut-être donner la statistique maintenant. Effectivement, bah oui. on a fait une enquête récemment auprès de, de nos stagiaires CRPE 2022. Donc, ceux qui ont eu le concours l'année dernière, euh, il faut savoir que du coup, sur nos lauréats, ils sont 95%. À avoir eu leur premier choix. Donc, ça vaut le coup. <rire> voilà. Hein, pour euh... Sachant que, euh, normalement, dans les, dans le CRPE, hors préparation, euh, ça peut être un peu difficile d'avoir son premier choix. Nous, chez nous, ceux qui se sont préparés avec nous, en tout cas, ils sont 94% à avoir eu leur premier choix. Donc, c'est plutôt pas mal. cest à des bons résultats. Ouais, ouais <rire> voilà. vous inquiétez pas, Audrey, vous aurez un replay tout à fait sur Facebook ou euh, demain sur votre extranet. Euh, oui, vous devez remplir les 5 vœux, hein. vous voyez, il y a des petites étoiles oui. à chaque fois. Donc, il faut, il faut mettre tous les vœux, il faut tous les ordonner, obligatoirement. Donc, pour l'instant, vous choisissez ça. Ensuite, je vais passer à la suite. Euh, la page me demande ma formation, donc mon diplôme, mon titre ou ma dispense. Et là, je peux avoir tout ce qu'il me faut. Donc, euh, master MEF, autre master, doctorat, inscription M2, euh, M1 ou équivalent... Et en dessous, dispense accordée au titre de parent de trois enfants ou dispense titre sportif de haut niveau. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer le concours externe. Je vous rappelle que et... c'était pour l'externe. Voilà. C'était pour l'externe. Si je m'inscrivais au concours troisième voie, je n'aurais pas ces dispenses-là. Attention, ça s'adapte. Hein. Moi, je vais sélectionner que j'ai un master, par exemple, en biologie. Et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, on, on passe à l'écran suivant qui nous propose l'épreuve facultative. Alors, l'épreuve facultative, Yves, qu'est-ce qu oui. que c'est ben, c'est la preuve de, de langue vivante. Donc, cette année, de, depuis l'année dernière d'ailleurs, il y a une nouvelle épreuve qui est, qui est arrivée, c'est une épreuve de, de langue vivante facultative. Donc, vous avez le choix de présenter cette épreuve. Euh, c'est dans, dans les matières en, en espagnol, en allemand, en anglais ou en italien. Donc, vous choisissez cette épreuve. Et euh, en gros, il faut avoir un niveau, euh, un niveau B2. C'est-à-dire que c'est un niveau de fin de terminale. Il faut savoir donc euh, pouvoir parler couramment en anglais, pouvoir comprendre l'anglais ou, la, ou la, langue, la langue vivante et, euh, et pouvoir comprendre des, des notions un petit peu abstraites. Voilà, ça c'est l'idée du niveau qui est demandé. Et voilà. si vous avez le niveau, donc on, nous on vous conseille vraiment de, de passer ce concours parce que c'est une option et dans le cadre de cette option, il n'y a que des points au-dessus de la moyenne qui sont pris en compte. C'est-à-dire que si La vous coupe. avez 12, ça vous fait 2 points en plus. Euh, si j vous avez 8, vous ne voilà. donc, euh, donc voilà. si vous perdez rien. Donc, c'est toujours... Ça vaut le coup. Ça vaut le de le tenter, si jamais vous avez le niveau. Voilà. Si jamais votre niveau est très faible, il faut vous mettre un niveau en plus en langue vivante. Là, on ne va pas forcément vous le conseiller parce que, parce que déjà, le temps de, de vous mettre à niveau, ça sera, ça sera plus compliqué et ça sera plus difficile pour vous, sachant que vous, vous préparez en même temps le concours. Voilà, tout à fait. Mmh. Euh, Christelle, non, il n'y a pas forcément de séance à construire pendant l'épreuve de LBE. Ça dépend un petit peu. Et on a des stagiaires qui, euh, qui sont tombés sur des contines par exemple, en anglais, qui ont dû l'analyser. Comment ils intégreraient ça dans une séance pédagogique, etc. Donc euh, voilà, c'est un petit peu variable. Mmh. Euh, pour répondre à la question aussi de euh, Nathalie, le nombre de cases pour les départements s'adapte à votre académie. Donc là, il y avait cinq départements dans l'Académie Montpellier. Euh, si vous avez la réunion, vous n'aurez qu'une seule case, hein, simplement. Vous n'avez pas besoin de mettre 5 fois à la réunion. Euh, donc ici, je vais dire que je m'inscris à l'épreuve facultative, Parce que voilà, je me dis que j'ai un bon niveau en anglais. Ça peut me servir. De toute façon, si j'y vais et que je me plante, c'est pas grave, ça ne me coûtera rien. Par contre, si j'y vais et que j'ai 11 sur 20, c'est peut-être le point qui va me faire avoir le CRPE. Donc, on va s'inscrire. Il faut savoir qu'il y a des stagiaires qui, qui ratent chaque année le concours à 0,25 points. Hein. Voilà. Donc, euh, donc un point de plus sur le, sur le concours ou deux points ou plus, euh, c'est vraiment important. Voilà. Et ça peut faire la différence aussi sur votre classement et donc sur votre affectation. Donc, vraiment, on vous le conseille. Si vous avez le niveau B2 en anglais, en anglais ou dans une, langue, dans une langue vivante, passez cette épreuve facultative vraiment. Hein. Ça vaut le coup. Même si vous n'avez pas trop le temps de vous y préparer, il y a une petite présentation dans la langue, etc. Donc vous pouvez quand même vous débrouiller pour faire quelque chose, pour avoir 11-12 et, et gratter quelques points. Je vous rappelle que c'est un concours, on est là pour gratter des points avant tout. Euh, voilà, donc ensuite j'ai presque fini mon inscription. Je tombe ici sur le récapitulatif complet. Donc, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous présente... -vous contrôler en fait ce que voilà. vous avez en en contrôle, euh, je présente le CRPE, public externe, euh, mes informations sont bonnes, je ne suis pas atteint d'un handicap, j'ai mes voeux d'affectation, gare héros, haut de Lozère Pyrénées-Orientales, ça c'est bon. Euh, j'ai mes diplômes qui sont là. Je suis donc inscrit à l'épreuve écrite de Français. Je suis inscrit à l'épreuve écrite de maths, je suis inscrit à l'épreuve écrite d'application, et je suis bien inscrit aux épreuves de l'oral, de leçons et d'entretien avec le jury. Et je suis également inscrit à l'épreuve orale de langue facultative en anglais. Donc, non, il n'y a pas de note éliminatoire avec la LVE, ça compte que les points entre 10 et 20. Donc voilà, là, j'ai toute mon inscription qui est complète, j'ai vérifié que tout était bon, je peux maintenant cliquer tout simplement sur suivant. A Engagement, fait. les conditions exigées pour concourir peuvent être vérifiées par l'administration jusqu'à la date de la nomination. Donc c'est-à-dire que euh, le rectorat va vérifier à partir de jusqu'en jusqu juin-juillet, hein, même jusqu'en juillet août, après, oui. avant les affectations. Voilà, Avant de recevoir les affectations, ils vont vérifier de toute façon. Euh, alors, votre convocation et votre participation aux épreuves ne préjugent pas de la recevabilité de votre dossier d'inscription. Autrement dit, assurez bien que vous êtes bien éligible au concours et que vous envoyez bien toutes les bonnes pièces justificatives. Sinon, même si vous réussissiez les épreuves, si vous n'avez pas de justificatif, c'est mort. Bon. Donc faites attention à ça. Euh, même chose, lorsque le contrôle des pièces fournies montre que vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pourrez pas être maintenu sur la liste d'admissibilité ou d'admission euh, que vous ayez été ou non de bonne foi. Logique. Donc si votre attestation de secourisme, par exemple, vous pensez que ça passe mais vous n'êtes pas sûr, assurez-vous-en avant de l'envoyer au rectorat. Passez un coup de fil au rectorat, envoyez-leur un mail, assurez-vous que votre, euh, votre attestation est bonne avant de l'envoyer et avant d'avoir la mauvaise surprise en août. Euh, voilà, donc vous cochez la case qui vous engage à fournir les pièces justificatives qui vous seront demandées. On va en parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. À partir de ce moment-là, je peux cliquer sur « Enregistrer, enregistrer » et « Mon inscription » est terminée. Votre inscription a bien été prise en compte. J'ai mon numéro de candidat, j'ai mon numéro d'inscription... Euh, je peux consulter et modifier les données de mon dossier avant le 18 novembre, avant la fermeture des inscriptions. Donc, si vous avez quelque chose qui arrive, si vous déménagez pendant, pendant le mois de novembre, vous pouvez déjà co corriger des choses ou modifier des choses si vous le souhaitez. Donc là, l'inscription euh, est validée. L'inscription est validée. Maintenant, on va passer aux pièces justificatives, peut-être. Oui. Donc, vous devez impérativement prendre connaissance et conserver les documents suivants. Le tu récapitulatif, pardon, je vais y arriver, de notre inscription. Et la liste des pièces justificatives indispensables pour la suite de ce regroupement répondre il euh, est là non c'est pas grave si il y a votre nom de jeune fille sur, euh, sur votre diplôme on peut vous inscrire avec votre nom marital suivi de votre nom de jeune fille il hein, n'y a aucun souci vous voyez ça dans la, la première page des inscriptions euh, donc ici première chose que je vais faire c'est que je vais visualiser cliquer sur visualiser imprimer et ça va télécharger mon récapitulatif d'inscription donc je vais attendre de voir s'il apparaît bien à l'écran donc ça, il suffit de l'enregistrer, simplement. Devrait, voilà, il suffit de l'enregistrer. Et l'imprimer pour être sûr. Voilà, vous l'imprimez pour être sûr, vous l'enregistrez bien, et vous avez tout ce qu'on a fait. Euh, j'ai mon master ici, j'ai ma profession, j'ai mon inscription confirmée à toutes les épreuves, j'ai mes vœux, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Donc ce document-là, on va le garder très précieusement. C'est important. Et dernière chose, je vais cliquer ici sur Cyclad, sur Quitter, et je vais retomber... À l'écran d'accueil. Alors là, on a encore des choses à faire. L'inscription elle n'est pas tout à fait terminée. Parce que. Alors, oui, je vois que c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui réponde au rectorat. Effectivement, pour l'instant, ils sont en pleine rentrée, plein d'inscriptions. C'est difficile, mais insistez un petit peu, vous allez finir par tomber sur quelqu'un. Alors là, vous voyez votre inscription qui apparaît sur la, sur la page. Voilà, là, on voit l'inscription qui apparaît sur la page. Si je veux m'inscrire à un autre concours, je peux cliquer sur Ajouter une nouvelle candidature. Et, vous et je recommence. Donc on peut s'inscrire à tous les concours qu'on veut, à toutes les académies que vous voulez. Alors maintenant, autre chose à faire. Si je, vais cliquer ici, euh, si je vais cliquer ici sur mon inscription, hop, et bien sûr, c'est là où ça ne va pas marcher. Alors, on va prendre quelques questions en attendant que ça marche. Allons-y. Comment sait-on Nous allons passer le concours Académie Nancy-Mess. Le concours se passe-t-il à Nancy ou à Metz Ça, vous aurez une convocation et euh, vous saurez exactement où ça se passe quelques, quelques semaines à l'avance. Oui, oui, toutes les informations ouais. sont fournies directement sur la convocation. Voilà, et en fait, vous aurez votre convocation directement sur Cyclade. Alors voilà, je viens de cliquer sur mon inscription, celle que je viens de faire, et vous voyez, il y a cette page qui s'ouvre avec un onglet « Mon inscription ». C'est ce qu'on vient, ce qu vient de faire, si vous voulez modifier ou confirmer que vous êtes bien inscrit. Euh, ensuite, il y a l'onglet « Mes documents ». On va en parler, l'onglet des formulaires et l'onglet des justificatifs. Donc, Si je clique sur « Mes documents », je retrouve de nouveau le récapitulatif, récapitulatif décidément. Hein. Oui, pour l'instant, il y a ça. <rire> le récapitulatif d'inscription, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je récupère aussi le document de demande des pièces justificatives. C'est là aussi où il y aura la convocation quand elle sera, quand elle sera voilà. disponible. Voilà, quand elle sera disponible, vous recevrez un mail. Votre convocation est disponible dans les documents Cyclades. Vous connectez, vous cliquez sur votre inscription, et euh, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, si je récupère la liste de demande des pièces justificatives, j'ai ce document-là. C'est un document, document ce... important parce qu'il y a aussi les dates. Exactement. C'est un des documents les plus importants. Donc. Regardez, première chose, vos documents sont à déposer en ligne ici entre le 18 octobre 2022 et le 8 juin 2023. Attention, c'est pour l'Académie de Montpellier. Chaque Académie peut avoir ses propres dates, donc vérifiez bien sur votre inscription ou sur vos inscriptions si vous avez bien les bonnes dates. Tous les documents doivent être déposés en ligne sur votre espace cyclade, Ça, on va en parler tout à l'heure. Et ensuite, on a la liste de tous les documents qu'il vous faut. Donc, une photocopie de carte d'identité. Euh, J'ai indiqué que j'avais un master, donc on va me demander une photocopie du diplôme, et ensuite les deux documents dont on vous parle assez souvent, euh, la photocopie de l'attestation de natation et l'attestation de secourisme. Alors c'est peut-être le moment d'en parler un petit peu. Alors l'attestation de natation, Yves, qu'est-ce que c'est Alors c'est tout simplement une attestation que vous allez pouvoir établir euh, en piscine, dans une piscine municipale, et euh, c'est une attestation qui, euh, qui va prouver vous, que, vous puiss, que vous pouvez nager sur 50 mètres Voilà, tout voilà. simplement. Tout simplement. Donc vous allez en piscine municipale, vous faites deux longueurs, vous mettez la tête sous l'eau voilà. et vous récupérez un petit papier signé par le maître nageur. Ça voilà. sera votre attestation Ça, ça sera signé par le maître nageur. Il faut savoir que si vous avez une attestation déjà que vous avez créée il y a quelques années, eh bien elle est encore valide, donc vous n'avez pas, pas besoin de la refaire. Voilà, voilà. exactement. Il n'y a pas de date limite sur ces euh, euh, sur la natation, et il n'y a pas de date limite non plus sur l'attestation du PSC. Effectivement. Et oui, ce brevet de natation est obligatoire. Hein. Vous allez accompagner des élèves euh, jeunes... En, à la piscine, donc euh, il va falloir assurer leur sécurité, donc il faut prouver que vous savez nager. Euh, ensuite, l'attestation de... Il est se... encore temps d'apprendre pour ceux qui... Euh, voilà, est même... il est encore temps d'apprendre, il n'y a aucun souci. Euh, ensuite, photocopie de l'attestation de secourisme. Alors, ce qu'on vous demande, c'est... Alors, je répondais tout à l'heure euh, aux questions justement pour les équivalences. C'est une attestation de niveau PSC1. Donc, bref, prévention et secours civique de niveau 1 ou une photocopie de l'attestation de formation au premier secours, la FPS, pour ceux qui l'ont. Alors, cette attestation, donc c'est une attestation de secourisme, hein, indispensable, pareil, c'est obligatoire pour, euh, pour être professeur des écoles. Euh, par contre. Oui, bon, il y a déjà y a, y a plusieurs équivalences. Voilà, il y a plusieurs équivalences. Donc ça, vous déjà vous pouvez les retrouver donc, sur, sur le site du gouvernement de.. de... Sur tout simplement le site du oui. gouvernement. Hein. Oui. Alors, il si, y, y a plusieurs choses. Il y, y a la FPS, le diplôme d'infirmière, justement, oui. pour répondre à la question. Oui, je sais finir, que oui. le diplôme d'infirmière, c'est une équivalence qui est valable. La FPS, depuis 2002, normalement, c'est valable. Si vous avez un petit doute, petit coup de fil au rectorat, oui. comme ça, vous êtes sûr. Hein, on reste oui. sur la prudence. Le site, c'est « Devenir enseignant ». Voilà. Euh, et si vous vous demandez si votre attestation est valable, vous, vous, vous allez sur le site « Devenir enseignant ». Ou vous allez sur Google, vous tapez équivalence PSC1 CRPE, vous allez tomber sur la première page, c'est une, une foire aux questions du site du gouvernement sur laquelle vous avez toute la liste des attestations qui sont équivalentes et des, des attestations qui ne le sont pas. Donc faites attention à bien être sur la bonne liste et à bien vous assurer de votre équivalence. Alors pour tous ceux qui n'en ont pas du tout, hein, vous pouvez effectivement la, la passer. Euh, SST, oui, fonctionne aussi. Euh, vous pouvez très bien la, la passer, il faut demander euh, bah, peut-être aux pompiers, hein, à côté de chez vous, ou alors à la croix rouge. Voilà, il y a des associations possible. qui le font passer, euh... c'est malheureusement un passage obligé. Hein, euh... Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire et c'est à déposer avant le 8 juin 2023, dans notre cas. Donc on vous conseille vraiment de, de vous libérer de ces, de ces documents administratifs, donc de le réaliser le plus tôt possible, on, on ne sait jamais, hein, si jamais il y a un confinement ou autre, que vous puissiez vous libérer de ça. Voilà, exactement. Sachant que, en plus, quand on sera fin mars et que vous serez à une semaine des épreuves, vous serez en pleine révision, ça ne sera peut-être pas le moment d'aller vous embêter à passer une attestation de secourisme. Exactement. Oui, tout à fait. La protection civile aussi le fait passer. Merci, Christal. Voilà, ouais. quelques informations. Et je vois que notre collègue nous a, nous a copié-collé la liste des, des attestations équivalentes. Regardez sur cette liste-là. Et euh, pour, la, pour ceux qui regardent en replay, on vous mettra sûrement un lien vers, vers ces équivalences-là. Alors ensuite... Dernière chose dont j'ai besoin, ici c'est à déposer entre le 25 avril et le 12 mai, donc attention, c'est pas la même heure, c'est pas le même document. C'est à déposer par tous les candidats admissibles, donc si vous avez les écrits et que vous allez aux oraux, il vous faudra déposer la fiche individuelle de renseignement, euh, puisque c'est un document qui va vous servir, et qui va servir au jury euh, pour l'épreuve orale. D'ailleurs on va peut-être la montrer après. On va la montrer après, oui. On en reviendra tout à l'heure, elles sont disponibles sous une autre euh, rubrique. Donc ça, la fiche individuelle de renseignement, c'est quelque chose qu'il vous faut remplir et envoyer pour le jury, euh, dont, on, dont vous allez vous servir pendant l'épreuve orale, sachant que euh, pour ceux, pour ceux d'entre vous qui êtes inscrits chez nous à fort prof on a prévu du contenu là-dessus pour ou vous montrer d'ailleurs, sûr. Il euh, y a du contenu qui est prévu là-dessus pour vous aider à la remplir, vous expliquer les tenants, les aboutissants, etc., etc. Donc vous allez pouvoir faire ça très sereinement. Vous avez un petit peu le temps de le faire et on va vous apprendre à bien le faire. Voilà, alors c'est à peu près tout du coup pour cette... Euh... Voilà, on a un descriptif détaillé, des, des pièces justificatives, si vous êtes, euh... si vous avez des cas particuliers, si vous êtes à Andorre, Monaco, etc. etc. Alors, regardez les petits caractères, ça vaut toujours le coup. En tout cas, quoi qu'il arrive pour ces attestations, encore une fois, on va préférer la prudence. Si vous avez un petit doute sur l'année, si vous avez un petit doute sur l'équivalence, etc., passez un petit coup de fil au rectorat. C'est eux, de toute façon, qui vont dire si vos pièces sont bonnes ou pas, donc ça vaut le coup de, de vous renseigner avant. Voilà. Alors ça, c'est pour le concours en externe. Euh, on peut parler aussi du concours troisième voie. Donc là, c'est d'autres documents qui sont, qui sont à fournir, à en fait. particulier pour prouver les cinq ans d'emploi de, dans, dans le privé. Donc dans ces cas-là, il faut fournir soit une accession d'emploi, euh, soit un contrat de travail, euh, soit des fiches de paye. Voilà, ça peut être aussi plusieurs contrats de travail, hein, tant que le total fait 5 ans. Ouais, Même si c'est des contrats à mi-temps, d'ailleurs, ils ne vont pas additionner les jours, ils vont juste additionner les années. Euh, et pareil, là, dans mes pièces justificatives, si j'avais passé le concours externe parce que j'avais trois enfants, on m'aurait demandé le livret de famille. Ça, ça date à votre situation, donc lisez bien ce papier-là. Ne prenez pas mon papier à moi, prenez le vote après votre inscription. Ok, on va passer un petit peu à la suite. Euh, dans mon inscription à Cyclades, hop, je retourne à la page d'accueil mes inscriptions, mon inscription à collier. Voilà, on a fait la partie mes documents. Maintenant, mes formulaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces formulaires Et bien, tout simplement, c'est là où vous, avez, vous allez avoir, premièrement, la fiche okay. de renseignement dont on parlait tout à l'heure. On en a parlé déjà. Voilà, c'est la fiche que vous allez devoir euh, envoyer et présenter pour l'oral. Donc, concours enseignant en premier degré, fiche individuelle de renseignement, entretien avec le jury. Donc, voilà, diplôme, et qualification, date d'obtention, etc. C'est un petit peu un résumé de de votre parcours, mais attention, il y a une bonne mmh. façon de la remplir euh, pour que ça soit pertinent pour le jury et pour que ça vous fasse gagner des points. Donc, n'oubliez pas, on va vous expliquer pendant l'année comment bien remplir ça, notamment vos professeurs ça que de, de vous aider, voilà. et On a aussi des modules de formation euh, qui sont là aussi pour vous aider. Exactement. Ok, et il nous reste une dernière chose à faire. Je retourne dans mon inscription. Non, dans mes justificatif. Voilà, ce dernier écran dans votre inscription, c'est les justificatifs. C'est là où vous allez pouvoir euh, ajouter, tout simplement, vos documents. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, finalement. Exactement. C'est un résumé du papier de tout à l'heure. Là, on me demande ma fiche d'identité, l'attestation de natation, l'attestation de secourisme et mon diplôme. Donc, tout simplement, euh, quand j'ai ma photocopie pièce d'identité, je clique sur « Ajouter » ici, et je vais choisir un fichier sur mon ordinateur. Voilà. Ça va l'envoyer en tant que pièce jointe. Bien sûr, vous disposez d'un petit temps pour les modifier. Par contre, quand vous avez terminé, vous cliquez sur « J'ai fourni toutes mes pièces ». Et attention, vous ne pourrez plus les modifier. Donc attention à bien mettre les bonnes attestations et de ne pas cliquer n'importe comment sur « J'ai fourni toutes mes pièces hein. ». Une fois que vous, vous cliquez sur, cette, euh, sur ce dernier module, euh, c'est fini, hein, vous ne pourrez plus y revenir. Voilà, exactement. Donc ça, c'est les premières pièces à déposer entre octobre et juin. Et ici en bas, à déposer entre avril et mai, pour moi, la fiche de renseignement. Donc quand ça sera la date, vous aurez le petit bouton « Ajouter » qui va arriver et vous pourrez envoyer votre fiche de renseignement. Voilà, je pense qu'on a fini pour, euh, pour cette inscription-là. Euh, donc, on a fait la petite présentation de Cyclade. On va s'arrêter là pour cette présentation-là. Mais on a encore quelques, quelques trucs à vous dire, ne hein, vous inquiétez pas. Il dire qu'il y a une fois, question aussi qui est. Exemplaire. Voilà, exactement. J'allais en parler. Euh, donc, on vous enverra le lien euh, pour vous inscrire. d'ailleurs, je vais même le coller sur le chat. Hop. Alors, ne bougez pas. Hop là. Voilà, je vous coller sur le chat un lien vers la foire aux questions de la maison des examens. Euh, bah, tout simplement, cette foire aux questions, elle est faite pour répondre à toutes vos petites questions euh, sur, euh, sur le CRPE. Hein. Par exemple, comment obtenir, comment obtenir le nombre de postes offerts au CRPE euh, Je ne suis pas de nationalité française, puis-je m'inscrire au CRPE euh, Date limite de validité pour mes attestations de notation et de secourisme, voilà, sont valables, quelle que soit l'année de leur obtention. Comme quoi, on ne vous a pas dit de bêtises euh, parents de trois enfants, suis-je dispensé d'attestation de, de natation et secourisme, etc. Donc vous avez toutes les questions, enfin, beaucoup de questions, en tout cas, sur, euh, sur le CRPE et sur l'inscription. C'est pour vous aider, c'est pour vous guider, hein, pour pouvoir répondre à, voilà, à, à vos dernières questions. Exactement. Si jamais il y a une question que vous, vous posez et qu'on a loupée pendant ce live, vous pouvez soit nous contacter, bien sûr, vous pouvez aussi aller regarder sur cette foire aux questions euh, pour, euh, pour voir s'il n'y a pas une réponse déjà euh, déjà bien détaillée. Par exemple, j'ai téléversé mes justificatifs sur Cyclades. Quand seront-ils considérés comme conformes On nous répond que seules les pièces justificatives des candidats admissibles seront étudiées et mises en conformité. Donc, c'est-à-dire que vous mettez vos pièces. Si vous avez les écrits, on va vérifier à ce moment-là si tout est conforme. Hop, et eh ben, je pense que j'ai fini pour, on a fait le point. Euh, pour la foire aux questions. On a fait le point pour les inscriptions. Maintenant, on va peut-être parler des questions les plus fréquemment posées. Euh, oui, mais par exemple. Euh, on peut parler éventuellement des, euh, des, des salaires qui sont, qui sont rencontrés. Je vu qu'il y avait une question là-dessus. Oui, effectivement, c'est une question qui revient très souvent. Quelle est la rémunération en tant que professeur des écoles, stagiaire, puis titulaire, l'évolution de carrière, etc. etc. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à, à savoir. Euh, premièrement, votre rémunération peut être un petit peu différente selon si vous êtes sur le concours externe ou le concours troisième voie. Oui. Pourquoi parce que si vous, a, si vous passez le concours euh, en troisième voie, donc le troisième concours, votre ancienneté dans le privé peut être prise en compte et peut euh, être utilisée pour une bonification de votre évolution. On peut prendre un exemple, que ce soit plus... Populaire. On va prendre un exemple. En gros, ça veut dire que vous allez monter plus vite les échelons, en tout cas. C'est comme si l'éducation nationale vous rachetait, entre guillemets, des années d'ancienneté euh, pour monter les échelons. Donc, on va donner un petit exemple concret. Ici, je suis sur le site éducation.gouv.fr, donc le site, un, un des sites officiels du ministère, et je suis sur les tableaux de rémunération des professeurs des écoles. Il va apparaître, ne t'inquiète pas, il y a toujours un petit délai. Bon. <rire> voilà, donc je suis sur le tableau de rémunération des professeurs des écoles, et je peux voir ici, voilà, par exemple, année de stage, donc quand vous aurez le concours, euh, votre première année de stage, la rémunération professeur des écoles est de 1828 euros brut. Oui, sans compter les primes d'installation, etc., etc. Ça, ça dépend un petit peu de votre situation, de votre académie, euh, etc. Bref, ce qui va se passer pour le troisième concours, et ça, c'est une nouveauté. Alors, je n'en ai pas parlé aussi, mais il y a quelques annonces ministérielles hein, en ce moment. Oui, pour l'instant, oui, effectivement, ce n'est pas encore signé, mais euh, voilà. on attend vraiment une, une information. Donc, à, a priori, le, le ministère a annoncé un, un 2000 euros net pour les, pour les professeurs en, en première année, hein, dès, dès la première année. Donc, euh, bon, écoute, on, va, on va attendre. On ne vous en parle pas officiellement parce que pour l'instant, ce n'est pas encore signé. Voilà, tout à fait. C'est en cours d'examen par l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi de financement. Euh, s'il y a euh, une remontée des traitements mensuels des nouveaux professeurs des écoles, ça sera annoncé pour septembre 2023, potentiellement pour votre rentrée. Et bien sûr, nous, dès qu'on a des nouvelles, on vous l'annoncera aussi. Hein. Ça, vous inquiétez pas, on reste, euh, reste vigilant là-dessus. Bref, euh, je reprends mon exemple, du coup. Si je, passe en le, voilà, si je passe le concours en troisième voie, comment ça se passe euh, Ça se passe que, et c'est tout nouveau d'ailleurs, l'éducation nationale va racheter, entre guillemets, jusqu'aux deux tiers de votre ancienneté. Donc avant, l'année dernière, euh, on ne vous rachetait entre guillemets que 3 ans maximum. Et là, c'est passé aux deux tiers. C'est-à-dire que si j'ai euh, 12, 12 ans de carrière, par exemple, l'éducation nationale va m'avancer d'échelon à, à hauteur de 8 ans. Les 2 tiers, 1 hein, de 12 ans. Donc c'est-à-dire que pendant votre titularisation, vous ne serez pas à l'échelon 1 qui correspond à 1 an, vous serez directement à la rémunération d'échelon 5, qui correspond du coup à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans rémunération d'échelon 5 et vous commencerez à 2231 euros brut sans compter les prix. Voilà, donc ça se fait du coup à la titularisation. Voilà, ça c'est plus clair pour vous. Si vous avez 21 ans de carrière, euh, l'éducation nationale va vous reprendre 14 ans, ce qui vous emmènera quelque part entre l'échelon 6 et l'échelon 7. C'est un sacré avantage, effectivement, comme vous le dites. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, au concours de voie, il y a moins de place. Donc, c'est la stratégie. Il y a... En général, un peu plus de place au concours externe et on le conseille de manière générale parce qu'il y a plus de chances de l'avoir. Par contre, effectivement, si vous arrivez à le passer en troisième voie, euh, les années sont, euh, sont prises en compte. Alors pour l'instant, étant éligible aux deux, si, si c'est le cas, euh, inscrivez-vous les, sur les deux et après vous verrez en fonction du nombre de postes. Voilà. C'est aussi plus sûr. Exactement. Ok. Euh, ben je pense qu'on a fait le tour aussi pour ce, qui, pour ce qui est de la rémunération. Donc je vais hop, repasser en plein écran. On a plus dans notre navigateur. Et on va pouvoir regarder les questions. Alors, euh, Cécile, comment justifier vos années d'ancienneté bah, Tout simplement, ils vont vous demander euh, des contrats de travail, comme disait Yves, des contrats de travail, des attestations d'emploi ou des fiches de paille. Tant que le total fait plus de 5 ans, on est bon. Euh, Natacha, si vous travaillez dans une collectivité territoriale, il me semble que c'est dans le public. Oui, collectivité, collectivité territoriale. Oui. Donc, c'est dans le public, donc a priori, ça ne marche ça pas. Du voilà, ça dépend du contrat. Euh, pareil, quand vous êtes, euh, quand vous êtes AVS. Ça dépend aussi euh, du contrat, parce qu'il y a deux types d'AVS. Il y a des AVS qui sont recrutés sur contrat d'assistant d'éducation, AED. Ça, c'est du public, donc c'est pas éligible pour la troisième voie. Euh, par contre, il y a des AVS qui sont euh, recrutés sous contrat aidé, et ça, c'est éligible. Donc, pareil, il va falloir vous renseigner un petit peu sur les particularités de votre contrat. Et euh, si vous n'êtes pas sûr, un petit coup de fil au rectorat. OK. Euh, comment, ben voilà. On va passer à la suite du concours, du coup, Roxane. Comment ça se passe une fois le concours obtenu En ayant un M2MF, premier degré, nous sommes avons-nous des formations Alors. Euh, le but du jeu, c'est effectivement de, euh, de faire valider l'équivalent d'un m de MEF. Hein. Donc, si vous avez un master autre que le master MEF, donc le master euh, des métiers de l'enseignement et de la formation, vous, euh, serez, à -temps. vous serez voilà à mi-temps. Si vous n'avez pas le master MEF, quand vous êtes professeur stagiaire, quand vous avez le concours, vous serez à mi-temps, 50% en classe, 50% à l'Insp, donc l'institut de formation des, des professeurs. Hein. Si par contre, vous avez un M2 MEF quand vous avez le concours, vous serez à 100%. À temps plein. Voilà, exactement. Euh, je vais voir s'il y en a des questions peut-être sur l'après-concours pour faire un petit peu des, un petit peu des thèmes. Alors. Hop. Il plus de questions pour après le concours. En externe, on reprend pas l'ancienneté, on part échelon 1. Effectivement, en externe, vous repartez échelon 1. Oui. Tout à fait. Ah bon. Toutes les questions arrivent en même temps. Alors, euh, n'importe quel emploi dans le privé est éligible et pas forcément dans l'enseignement. Oui, tout à fait, Aurore. On a des, des stagiaires inscrits chez Fort-Prof qui ont passé 15 ans dans les RH, en banque, en commercial, etc. Et qui sont éligibles tout à fait à la troisième voie. Alors, quel est le concours le plus intéressant à passer en hein, sachant que j'ai trois enfants et je travaille dans le secteur privé, je suis de l'Académie de Rennes Et bien, bah, comme on vous disait, vous allez vous inscrire à l'externe et vous allez vous inscrire au troisième voie, vous êtes éligible aux deux. Et quelques jours avant les écrits, on regardera le nombre de postes proposés. Euh, S'il y a beaucoup plus de postes en externe qu'en troisième voie, bah, on vous conseillera plutôt de passer à l'externe. Si c'est un peu kiff-kiff ou si vous sentez vraiment vraiment bien le concours troisième voie et que vous voulez tenter votre chance pour récupérer l'ancienneté, vous passez le troisième voie. Mais ce sera votre choix. Voilà, ça sera votre choix, mais de toute façon, vous vous inscrivez pour l'instant aux deux. Comme ça, pas de regret, on choisit après. Euh, oui, Natacha, mi-temps, mais vous serez payé temps plein, effectivement. Hop. Si vous avez un Master 2, Charlotte, qui n'est pas MEF, euh, oui, il euh, n'y a, a plus de mémoire, il me semble. Hein. Non. Voilà, là, il n'y a, a plus de mémoire cette année, à partir de cette année ou l'année dernière, donc euh, voilà, ne inquiétez pas. Euh, alors, euh, hop, après le concours en interne, oui, effectivement, vous serez, vous serez normalement à 100%. Comment être sûr d'avoir notre affectation sans compter le classement Alors, malheureusement, il n'y a pas moyen d'être sûr d'avoir votre affectation, mmh. puisque ça va dépendre des, des postes qui sont mis à disposition. Si, si l'école de votre village, par exemple, n'a pas de professeur des écoles, n'a pas de poste à offrir, bah, vous ne pourrez pas être muté là-bas, puisqu'ils euh, ne vont, euh, vont pas sortir quelqu'un pour, euh, pour arranger ce qui arrive, malheureusement. Ça dépend des postes, ça dépend aussi des autres candidats. Hein. Voilà, ça dépend aussi des autres candidats. Donc, euh, Alors, comme je disais hein, euh, tout à l'heure, on a 95% de nos stagiaires l'année dernière qui ont eu l'affectation, euh, leur département de premier choix. On a plusieurs stagiaires, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément été majeurs de promo, mais qui sont à 300 mètres ou à un quart d'heure de, de chez eux. Hein. Donc, vous n'est pas forcément euh, envoyé à l'autre bout de votre académie. Vrai. Voilà. Ça peut être assez courant, aussi que vous soyez dans votre ville ou pas vraiment pas très loin de chez vous. Donc ça arrive, ne vous inquiétez pas. Euh... Hop. Alors l'inscription à l'Insp, euh, oui ça c'est okay. euh, se fera, euh, du ressort du rectorat. Vous verrez quand vous aurez le concours. Là ils vous ils vous contacteront euh, pour tout ce qui est inscription. Automatiquement. Voilà, tout à fait. Euh, une fois le concours obtenu, sous quel délai avons-nous notre affectation Alors, ça dépend. Euh, C'est-à-dire que vous avez les résultats normalement en juillet, hein, oui. fin juin, début juillet, pour le concours. Euh, certaines académies donnent les affectations tout de suite. Vous avez sous, sous 15 jours, vous avez votre affectation. Certaines académies attendent un petit peu et vous pouvez l'avoir début août, mi-août, oui. voire parfois, fin août. Parfois, malheureusement, ça arrive à la rentrée. Voilà, parfois, malheureusement, ça arrive à la rentrée. Oui, mais mais quoi qu'il arrive, si vous êtes admis au concours, vous aurez votre affectation. Ça ne pose aucun problème. Hop. Alors, je viens de signer mon contrat contractuel et je commence à travailler en novembre. Est-ce que, vous... Est que vous me conseillez pour l'inscription euh, bah, Du coup, si vous remplissez les conditions d'inscription de plusieurs concours, vous, vous inscrivez à tous les concours possibles. Pour le numen, si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous voulez vous inscrire vraiment tout de suite, vous pouvez vous inscrire tout de suite. De toute façon, vous avez un mois encore pour modifier votre dossier. Donc, si soit un mois, vous recevez votre numen, bah, vous retournez à votre inscription, vous modifiez, vous rajoutez le numen. Il faut savoir aussi que pour les contractuels, il y a un nouveau concours hein, qui, est, qui est en cours de, de réalisation, voilà. de préparation. Donc Pour l'instant, on n'a pas encore le, le détail, hein, donc le, euh, on n'a pas reçu d'informations du ministère. Mais euh, cela dit, nous allons préparer une, une formation spécifique aussi pour, pour ce concours-là. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous en faire part. Oui, tout à fait. Et y a-t-il un examen après l'année de stage Vous avez une visite par euh, l'inspection académique oui. qui va pouvoir vous valider votre année de stage et vous faire passer titulaire. Euh, on saura à quel moment le nombre de places. Donc ça, ça dépend un petit peu. Les académies sont tenues par la loi d'annoncer le nombre de places avant les épreuves écrites. Ça peut être un mois avant, ça peut être 15 jours avant, ça peut être une semaine avant. Donc ça, vous allez, on va voir un petit peu. On, attend, on attendra aussi, bien sûr. Euh, on vous tient informé. Qu il arrive, voilà, on des, vous tient informé, de, de toute façon. Alors, Il y a beaucoup, beaucoup de questions, du coup. On ne peut pas choisir la ville quand le département est très grand. Malheureusement, non, il y a certaines académies qui, me semble, font après le concours des vœux d'affectation, mais voilà, c'est euh, respecté ou pas en fonction de, du nombre de places et en fonction de, de votre classement à quoi qu'il arrive. Du coup, est-il possible de prévoir des vacances d'été cette année Oui, si vous avez que ça à votre adresse mail pendant les vacances, vous pourrez voir euh, votre affectation. Après, ça vaut le coup quand même, si vous attaquez le, le, votre métier de professeur des écoles en septembre, ça vaut le coup d'être chez vous fin août pour commencer à vous préparer tranquillement. que nos collègues répondent plus vite que nous par écrit. Alors, Si jamais... Ah, j'ai perdu la question. On a affecté dans un autre département que notre v est-ce qu'on peut quand même être à l'INSPE de notre département euh, Alors, normalement, les inscriptions à l'INSPE se font en respectant un petit peu la proximité entre domicile, euh, l'établissement le... d'affectation, etc. Donc ça, malheureusement, il y, y a certains départements où il n'y a pas beaucoup d'INSPE, donc euh, vous n'aurez pas forcément toujours le choix. Mais en général, ils essayent de faire en sorte euh, que oui. Hein. Donc, euh... là, dans le cas prenez contact avec le rectorat hein, voilà, pour, pour vous aider est-ce qu'il y a certaines académies particulièrement demandées alors oui, on a des académies notamment en Bretagne oui. et dans le sud hein, il me semble que c'est très très demandé et dans le sud, dans le sud-ouest aussi, je sais que Bordeaux est très demandé aussi avait... oui, Rennes, Nantes voilà, donc euh... voilà, c les Nice aussi c'est nice, des, ouais, des c académies, après il y a des académies donc, qui sont un peu plus faciles que d'autres voilà, exactement Hop. alors euh, comment pourtant- quand on êtes de travail, si ce n'est pas des années complètes ou si c'était du mi-temps Alors si c'est un mi-temps, tant qu'il y a un contrat de travail qui dure un an par exemple, bah, ça va vous compter comme un an de travail, même si c'était à mi-temps. Donc ça c'est pris de toute façon. À quel moment connaîtra-t-on la classe que nous aurons euh, Alors ça, ça se fait euh, bah ça se fait avec votre affectation, en fait. Vous allez avoir votre établissement d'affectation et normalement, vous allez avoir vos classes. Vous aurez aussi le contact de l'école, donc vous pourrez les appeler directement et commencer déjà à échanger avec la direction, avec l'équipe pédagogique. Ça arrive parfois un petit peu plus tard, hein. ce n'est pas forcément lié voilà. à, directement à l'affectation. Exactement. Euh, quelles sont les académies les plus faciles bah, C'est les académies de région Paris-de-France, hein, notamment Créteil et Versailles. Oui. Euh, voilà, l'année dernière sur Créteil et sur Versailles ça a été médiatisé, hein, il y avait euh, 1200 postes proposés et il y avait 400 personnes dans la salle donc relativement euh, facile d'avoir le CRPE là-bas quand on est prêt si vous voulez en être sûr, par contre ça vous oblige à enseigner à Créteil ou à Versailles donc attention et si vous êtes mobile géographiquement ça peut vous intéresser voilà. si vous êtes mobile géographiquement par contre ça peut être un, un excellent plan effectivement Ok, les concours sont-ils différents si on est contractuel ou non Alors, pour l'instant, on n'a pas l'information. Le concours de contractuel, il a été annoncé, euh, il est en projet, mais pour l'instant, il n'y a pas d'information concrète. Donc, euh, là, pour le coup, on sait autant que vous. Mais euh, dès qu'on a l'information, on vous en informera. De toute façon, hein, ça ne vous inquiétez pas. Et on prépare une formation. Et on préparera une formation aussi pour vous. <rire> Bien sûr. Euh, bah, en parlant de formation, on peut peut-être aussi du coup vous dire qu'il est encore temps de vous inspirer pour ceux d'entre vous ouais. qui sont là, je vois que vous êtes 123. Il y, a, il y a beaucoup de stagiaires à nous, hein, déjà voilà. présents sur, cette, sur, sur ce live, mais, mais pas que. Hein. Donc il y a des personnes qui sont en cours de. Euh, D'inscription et ou qui réfléchissent encore, qui se posent la question est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller euh, bah Écoutez, il, il est encore temps d'y aller. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ouais. Euh, nous avons des groupes de, de webcours en particulier qui n'ont pas encore commencé. Donc, c'est-à-dire que vous commencez aujourd'hui, euh, vous, si vous inscrivez aujourd'hui, bah, vous aurez euh, tous les cours il ne manquera aucun cours. Donc, vous allez pouvoir suivre une formation tout à fait complète. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à vous inscrire encore si euh, vous le souhaitez il est encore temps. Et ça, je parle pour les webcours, mais aussi on a d'autres formules, on a des, des formules en, en présentiel hein, sur, les, sur les sites, euh, tout, sur toute la France, y compris, euh, y compris aussi à la, à la Réunion, et euh, n'hésitez pas donc, à, à prendre contact avec nous. Voilà, exactement. Alors, hop, je vais repasser. il y a plusieurs questions qui sont arrivées pendant qu'on qu parlait, justement. Euh, Est-ce qu'on peut passer le concours externe si on loupe le concours interne bah, Vu que les, les concours vont se faire en même temps, et vous allez, oui. comme les épreuves sont en même temps, vous n'allez en passer qu'un seul donc, du coup, oui, vous pouvez passer le concours externe si vous loupez l'interne, mais ça sera l'année prochaine. Donc, euh, attention de vous inscrire à tous les concours et de faire votre choix après. Lorsque le contrat de travail euh, date depuis 2000 et qu'il est toujours en cours, est-ce qu'il faut fournir la dernière fiche de paille Oui, vous mettez votre contrat de travail et la dernière fiche de paille, ça sera une preuve que, euh, que vous avez 22 ans d'ancienneté et qu'ils vont pouvoir vous racheter euh, pas mal d'années. Comment devenir contractuel Il faut postuler, euh, il me semble, sur, euh, sur votre académie, hein, sur, oui. à votre rectorat directement. directement. Oui, ouais, tout à fait. Donc, sachant que il y a pas mal de contractuels qui sont recrutés en ce moment, donc ça vaut le coup. Euh, qui va décider si à la fin on va enseigner en maternelle ou en primaire bah C'est le rectorat qui fait les affectations, hein, en fonction des, des postes. Est-ce qu'il y a un préaccord dans le privé à demander avant le concours Oui, on en a parlé tout à l'heure, du coup, préaccord près du diocèse, hein, c'est ça Collégial. Préaccord collé collégial. collégial ou euh, alors, Nathalie, combien de temps pour la formation avec 4Prof euh, bah, Si vous commencez maintenant, ça prend à partir de maintenant. C'est-à-dire que notre rentrée a commencé pour la plupart des stagiaires. Comme on vous le disait, on a des groupes de webcours, notamment avec la rentrée décalée, on a la formule Connect qui vous permet de prendre la formation à votre rythme, et vous allez être suivi jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux épreuves écrites, jusqu'aux épreuves orales, et vous avez encore toutes nos ressources jusqu'au 30 juin, si vous voulez commencer à préparer l'après. Voilà, il ouais, faut savoir aussi qu'on a des formations à la carte donc euh, si vous le souhaitez on, a aussi, on peut proposer aussi des, des entraînements aux épreuves écrites et des entraînements euh, pour aussi pour, pour les oraux donc on, on a voilà. tout un type de, de formation que nous pouvons proposer suivant vos besoins exactement, si vous êtes déjà au taquet sur le CRPE que vous l'avez déjà tenté, que vous pensez que vous avez besoin peut-être d'un concours blanc ou deux pour vous tester Venez nous voir, on a des modules à la carte, on a des concours blancs, des euros blancs à la carte où vous serez corrigés par nos professeurs. Et pareil pour la langue vivante aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, on a une formation qui existe hein, pour, la, pour la langue vivante, qui, euh, qui permet donc de, de suivre les, les stagiaires toute l'année avec, euh, avec un rendez-vous mensuel avec le professeur et puis avec des mises en situation d'oral aussi qui sont, qui sont concrètes dans, le, dans la formation. Ma fille de 6 ans me dit qu'on a l'impression qu'il y a marqué Fort-Prof sur votre t-shirt. Ben, je pense que je vais me faire un t-shirt Fort-Prof pour le prochain ouais. live. Ce <rire> sera plus simple à, à régler techniquement. Un numéro de contact sur ouais. le t-shirt. Je pense oui, que ça plus. peut être pas mal. Voilà. Est-ce est qu'on va peut-être vous vendre des t-shirts Fort-Prof pour, euh, pour aller au concours avec, avec nos t-shirts ouais. Peut-être faire gagner des t-shirts Fort-Prof. Hein, pourquoi pas On verra. <rire> Alors, si on concourt dans une académie différente de celle où on habite actuellement, vaut-il mieux mettre une adresse dans cette académie Pas forcément. Ce n'est pas, pas l'adresse qui, euh, qui va gérer ça. Le rectorat va se dire que si vous avez une adresse différente, c'est que vous êtes prête à déménager. Donc, euh, on n'aura pas grand-chose à faire si votre adresse est dans, la, dans une académie différente. Est-ce que beaucoup de PES sont affectés en maternelle bah, Ça dépend des postes. Ça dépend des postes disponibles, ça ouais. dépend des postes libres. Là, pour l'instant, on ne peut pas vous dire. Mais euh, en tout cas, c'est euh, euh, euh, c'est une affectation qui se fait par le rectorat. Hop. Alors, Pendant l'année de stage, y a-t-il des examens euh, non, puisque vous êtes en formation, donc ce n'est pas des examens proprement dit, c'est-à-dire que vous allez rendre des devoirs peut-être, notamment les concours blancs, qui vont être notés. Mais par contre, ce n'est pas des notes d'examen, c'est vraiment des notes pour vous faire une auto-évaluation, euh, pour, euh, pour voir le niveau où vous en êtes, pour voir où sont vos capacités de progression, ce que vous avez bien fait, ce que vous avez commencé à réussir, ce qui vous reste encore à faire. Mais en aucun cas, c'est une note pour vous dire que vous n'êtes pas prêt à passer le concours. Si vous suivez notre formation, que vous êtes assidu, vous serez prête à passer le concours. Je vous rappelle nos stades de réussite de l'année dernière. Hein. Pour nos stagiaires qui ont été assidus à la préparation et qui ont fait tous les concours blancs, on a 85% de réussite au concours. Il y a quand même considérable. Hop, et ben Je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter. On vous avait dit 18-19h, il est 19h. donc On va euh, vous laisser euh, manger pour ceux qui vont manger, vous laisser réviser pour ceux qui vont réviser. Euh, pour ceux qui ont des webcours ce soir, on vous voit, on vous attend à 20h30 avec vos professeurs. Euh, et du coup, voilà, comme, comme disait notre collègue, hein, si vous avez des questions qu'on n'a pas vues, parce que ça a beaucoup défilé, donc on est désolé si on a oui, des on questions qu'on qu n'a pas vues, voilà. <rire> n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, contact Si vous êtes inscrit, envoyez directement à vos responsables de formation, donc Yves ou moi. Si vous allez nous appeler par téléphone, vous avez le numéro qui est normalement juste ici. Voilà, euh, par là à peu près. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone, vous pouvez contacter euh, nos conseillers en formation qui sauront vous présenter toutes les formations qui sont adaptées pour vous, euh, qui sont adaptées à votre niveau, à, vo à votre bourse, euh, les possibilités de financement, etc. Oui. Ça, on va pouvoir tout vous dire. Oui, il faut savoir qu'une partie de la formation peut être éligible hein, au, au CPF, parce qu'il a, voilà. a beaucoup qui, vrai. Euh, qui nous avaient posé la question, donc euh, c'est donc encore possible. Voilà, exactement. Et du coup, eh ben, je vais en profiter aussi pour euh, confirmer qu'on va faire le petit tirage au sort tout à l'heure, ou peut-être demain matin avec la liste de, de ceux qui ont participé. On va vous faire gagner à quelques-uns d'entre vous un petit abonnement au cahier pédagogique. Les cahier pédagogiques, c'est une des revues phares hein, de, de l'éducation où vous allez trouver des, des nouveautés sur l'éducation nationale, des articles super intéressants qui vont vous servir... C'est euh, important, qui vont vous servir maintenant déjà voilà, pour votre préparation. Pour la préparation et qui et, vont vous servir bien après dans en, votre métier. Voilà, donc quelques-uns d'entre vous vont être tirés au sort et vont recevoir un petit mail ou un petit coup de fil avec des félicitations. Vous avez gagné un abonnement au cahier pédagogique. On va refaire ces petits jeux concours. Pour ceux qui sont malheureux, on va refaire ces petits jeux concours régulièrement, hein, vous le savez, dans la promo Mandela. Donc voilà je pense qu'on peut s'arrêter sur cette bonne nouvelle, peut-être. Merci à tous, en tout cas. dire Merci à tous, en tout cas. Vous de, avez été si nombreux, vous avez été vivants, réactifs sur le chat. Voilà, Ça fait plaisir de, de voir que tout le monde est enthousiaste. Euh, ça fait plaisir de voir que nos non-inscrits sont motivés et que nos inscrits sont, sont remontés, prêts à, prêt à attaquer leur cours. Et à très bientôt parmi nous. Hein. Ben Voilà, à très bientôt. Si vous avez besoin de nous, vous savez où nous contacter, par mail ou par téléphone. Et puis nous, bah, on va vous dire au revoir, euh, bonne continuation, et puis on se retrouve sur un prochain live. Et bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir.